Bonjour les amis, <coughs> excusez-moi, ça fait maintenant plusieurs jours que je suis malade et je me suis en enfin décidé d'aller voir euh, mon médecin, et voilà ça y est, euh, c'est déclaré, c'est officiel, je savais que j'étais malade, c'est confirmé, j'ai une bronchite, ça faisait bien des années que j'avais pas euh, vécu ça, c'est vraiment pas, euh, pas agréable du tout, hein. voilà, les médicaments qui vont avec, euh, tiens, oh, hop, alors ça c'est un truc... La dernière fois que j'en ai pris, euh, je suis pas... J'étais gamin, quoi. Alors, ouais, bon, voilà. Donc, je, je dois me shooter. Voilà, mais euh, la maladie, c'est un peu comme... Euh, comme tous les événements de la vie. Hein, ça vient toujours au mauvais moment. On ne l'a pas choisi. Ça nous force à... <coughs> à nous calmer un peu. Nous reposer, bon, c'est pas évident. Parce que, justement, avec... Euh, ces bronches prises c'est tout. C'est pas évident. Voilà, juste se soigner. Pas grand-chose à dire aujourd'hui que... C'est pas top d'être malade, c'est clair. En fait, le fait d'être malade me rappelle ô combien il est agréable d'être en bonne santé. Allez, je vous souhaite une bonne journée et soyez heureux. Ciao.